Doubois, comment est la réunion C'est Dijan Aujourd'hui, deuxième partie à cause fine. Si tu n'as pas vu la première partie, va voir la première partie Ici, ensuite rejoins-nous Pour suivre la deuxième partie de Akos fine Toujours un capot à La troisième case, les notes C'est toujours le La mineur Le Sol, le Ré mineur Et le Mi majeur On commence comme d'habitude après l'intro Tac Tac. Alors les notes Le La mineur Le Sol Le Ré mineur Et le Mi majeur Ok Donc après l'intro donner ça. Donc là on va enchaîner directement avec la rythmique Sega sur le la mineur. A cause, Fifine, ne t'y réponds, à moins, toujours, non. cest mal longtemps. Dans un petit sega. Écoutez, il ne me rappelle plus. A cause, Fifine, ne t'y réponds, à moins, toujours, non. Comme il est vite à tuer, pour danser un petit sega. Écoutez, il faut m'y chanter un coup avant. <rire> A cause Fifine t'y répond à moi tous ou non? Comme il est vite à tuer dans un petit sega. Ah. Moi serait bien content. Moi je serais bien content. Et okay, on va faire étape par étape. Donc le refrain, on commence par le La mineur. A cause Fifine t'y à moi tous ou non? Toujours sur le La. Comme il est vite à tuer dans un petit sega. Dans un petit sega sur le Sol. Dans un petit sega. Ah. Moi serais bien content, le ré. Moi serais bien content si c'est ratoué compte. La, si c'est ratoué compte moi Mais voilà, mais voilà seulement le mi. Mais voilà seulement qui réponds à moi toujours non. Le la mineur. Donc il donne le refrain. La, la, la, sol. la mi, la la rythmique de la main droite donc bas bas bas bas bas donc bas au bas au bas bas baso bas bas d'accord donc sur le la un cause et tu réponds à moi toujours quand il est vite à tuer dans un petit Sega, moi c'est bien content, c'est ratoué contre moi, mais voilà, mais voilà seulement, tu réponds à moi toujours non. À cause Pipine, tu réponds à moi toujours non. Quand il est vite à tuer dans un petit ségar moi c'est bien content, c'est ratoué contre moi, mais voilà, mais voilà seulement tu réponds à moi, non. Ensuite le couplet, donc mi arrive là, sol, mon petit moussoir dans la main, là, mi demande à toi, sol, si tu vas danser avec moi, là, tu pinces la lèvre, mi, et tu réponds à moi, non, là. Sinon ça comme il vient, sol, pour pas dire moi rien. Ré, tu dévier ton talon là, à côté de toi sol, tombe mon dos dans son coin. L'appelle bien sûr. Sol, défends à toi dans avec moi. La mimi oua un boug là-bas. Mi, la pogarde à moi à travers. Là, Allez même l'entraîne, sol, danse avec toi, Ré, des bonheur Là, et apprend le refrain. Donc fait. À côté de toi, mon monde dans son coin. La paix bien sûr. défend à toi dans cette moine. Démiwa et bouga, la bourgade à moi à travers même l'entraîne dans sa toi depuis mon âme à cause fifine tu réponds à moi toujours non comme il est vite à toi dans ses petits gars moi c'est bien content c'est serré à toi contre moi mais voilà mais voilà seulement tu réponds à moi toujours non mais voilà seulement tu réponds à moi toujours non mais voilà seulement tu réponds donc voilà, la vidéo se termine. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je sais pas si vous avez vu, j'ai changé de bureau. Donc euh, voilà, ma, maintenant, quand je vais faire un tuto, ce sera dans cette disposition. Euh, J'espère qu'au niveau du son, ça va bien fonctionner. N'hésite pas à mettre en commentaire s'il y a des trucs euh, qui te gênent. Si tu n'as pas vu le premier cause Fifi, n'hésite pas à aller regarder ici merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre un pouce ou un commentaire si tu as des choses à dire. Euh, Suis-moi sur mes autres réseaux sociaux Instagram et Facebook. Abonne-toi à ma chaîne. Active la petite cloche pour euh, connaître mes prochaines vidéos. Et puis, euh, on se retrouve euh, dimanche prochain après la messe. Doubois